Lorsque j'étais adolescent puis jeune adulte, j'ai vécu des crises d'intimidation qui m'ont vraiment traumatisé. Je n'étais pas timide tout le temps, ni avec tout le monde, mais à certains moments c'était vraiment un enfer. Je me souviens de dîners ou rendez-vous où je me serais enterré à 10 mètres sous terre. En tout cas, je souffrais suffisamment de la timidité que pour rechercher des solutions. Alors j'ai lu des livres sur la timidité, j'ai fait de la sophrologie, quelques séances de psy, et tout ça m'a aidé à avancer, bien sûr, mais ce qui m'a vraiment permis de faire un bond en avant et de me défaire de ma timidité, j'aimerais le partager avec vous dans cette vidéo. C'est la 13 treizième vidéo de cette série que j'ai entamée l'année dernière et c'est amusant parce que dans le tarot, la e carte, c'est celle-ci. Certains l'appellent la mort, mais en réalité, ce n'est pas la mort, c'est la carte non nommée. Elle ne porte pas de nom et c'est d'ailleurs la seule carte des 22 cartes du tarot qui ne porte pas de nom. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous embarquer dans le tarot divinatoire, on ne va pas faire de la magie noire, je m'intéresse simplement aux symboles du tarot qui sont très puissants, millénaires et très inspirants pour notre développement personnel. Cette carte n'est pas une mort, c'est une moisson. Regardez le personnage comme il fauche les herbes. La mort représente ici notre capacité à passer d'un état à un autre. Nous fauchons les mauvaises herbes pour laisser pousser autre chose. Observez comme la tête et les membres des petits personnages de cette carte sont décomposés. La treizième carte signifie notre capacité à nous déconstruire pour nous reconstruire autrement. C'est une mutation. Une partie de vous est amené à mourir, le timide en vous est amené à mourir et autre chose va venir le remplacer, peut-être la version confiante de vous-même. Donc, un changement radical, c'est cela la symbolique de cette carte et c'est de ce type de changement radical dont je veux vous parler. Alors vous me direz, mais pourquoi je ne voulais pas proposer plus tôt Pourquoi je me suis amusé à tourner 12 vidéos pour approcher le monstre de la timidité au lieu de vous donner directement l'épée qui vous permet de lui couper la tête. Eh bien, parce que selon moi, c'est vraiment essentiel que vous puissiez comprendre la nature et l'origine de votre timidité. Si votre acte est fait en conscience, il aura beaucoup plus de poids. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à regarder mes premières vidéos, et particulièrement les trois vidéos qui apparaissent ici à l'écran. La vidéo numéro 3, D'où vient la timidité La vidéo numéro 8, les quatre pôles de la timidité. Et la vidéo numéro 10, et si la timidité était un cadeau. C'est vraiment très important parce que vous allez pouvoir vous rendre compte que vous n'avez pas toujours été timide. Vous n'êtes pas timide de la même manière et avec la même intensité dans toutes les situations. Et la timidité, quelque part, vous veut du bien. Elle est comme une sonnette d'alarme qui vous prévient que vous êtes à côté de vous-même et elle vous apporte un message essentiel qui est « connais-toi toi-même et sois toi-même ». À partir de là, j'aimerais vous inviter à trancher la tête à votre timidité. Ou pour le dire de manière plus juste, j'aimerais vous inviter à cesser de vous mettre dans la tête que vous êtes timide. On peut comparer la timidité au vertige. Après tout, ce sont deux grandes peurs des êtres humains, la peur du vide et la peur des autres. Ce sont deux grandes peurs qui peuvent nous pousser à avoir des comportements inadaptés. Je vais vous raconter une histoire de vertige que j'ai vécue avec mon épouse Isabelle. Nous sommes des passionnés de voyage et un jour nous étions avec un jeune guide de 24 ans sur l'île du Fogo, dans l'archipel du Cap Vert. C'est une île digne des albums de Tintin, avec euh, en son milieu un volcan, très haut, très actif surtout, qui s'est déchaîné peu de temps après notre voyage. Mais venons-en au fait. Le matin du deuxième jour de notre trekking, nous nous retrouvons à longer une falaise de 2000 mètres de hauteur. Le chemin était plus ou moins large comme ça, plus étroit que mes épaules, avec des petits cailloux qui glissent, aucune prise pour s'accrocher donc on est loin des via ferrata européennes, un sac à dos bien chargé, et à nos côtés, le vide, 2000 mètres de vide à pic. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 2000 mètres de vide, ça veut dire que les maisons en bas étaient petites comme des fourmis. Un pas de travers, et vous êtes de la purée. Je me suis accroupi, et mes genoux ont commencé à jouer des castagnettes, je pensais à mes enfants et je me voyais déjà mort et enterré. Heureusement, le guide a senti que quelque chose n'allait pas. Il est revenu en arrière, il est revenu vers moi, il m'a tendu une main fermement, avec un regard tellement rassurant que je n'ai pas réfléchi. J'ai pris sa main et nous avons franchi l'obstacle. Je m'en souviens comme si c'était hier et ne me demandais plus jamais de passer par là. Entre temps, mon épouse Isabelle a franchi le passage sans broncher. J'étais ébahi, c'était pour moi inconcevable qu'elle n'ait pas hésité à longer un tel précipice. Comment expliquez-vous que ma femme n'ait pas paniqué Quelle a été la différence entre ma femme et moi, selon vous Eh bien, elle n'a pas regardé en bas, elle a fixé le chemin. C'était tout à fait conscient, dans sa tête elle s'est dit « si je regarde en bas, je suis foutu ». Tandis que moi, j'ai regardé dans le précipice, ça m'a mis en panique une panique qui aurait pu me coûter très cher. Pour la timidité, c'est pareil. Si vous avez le nez sur votre peur, vous n'allez réussir qu'à faire qu'une chose, c'est l'amplifier. La peur nourrit la peur. Regardez le précipice, pour un timide, ça veut dire quoi Eh bien, ça peut vouloir dire, par exemple, rentrer dans l'auto-observation de votre timidité. La fameuse peur d'avoir peur. Avec des pensées du genre, regarde comme tu es mal à l'aise. Tout le monde va voir que tu rougis pourvu que cette soirée passe vite, parce que c'est un enfer pour moi ce genre de situation. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire si on m'adresse la parole Comme j'ai l'air gauche Mais ça va même plus loin que ça, parce que même si vous avez la volonté de dépasser votre timidité, mais que vous vous dites « je veux vaincre ma timidité », c'est positif, ça marque votre volonté de vous en sortir, mais en faisant ça, vous restez le nez sur votre timidité, vous continuez à lui donner toute l'attention, et donc, à lui donner du pouvoir. Plutôt que de regarder ce qui vous fait peur, regardez devant. Regardez le chemin que vous désirez emprunter, comme Isabelle l'a fait le long de cette falaise du Fogo. Où désirez-vous aller Quel chemin désirez-vous emprunter Vous désirez aller vers la version confiante de vous-même Ok, alors donnez-lui toute votre attention. Qui êtes-vous en version confiante Vous désirez vraiment en finir avec votre timidité alors il y a une chose que vous devez absolument corriger cessez de vouloir absolument faire partir votre timidité et mettez le focus plutôt sur le fait de construire votre confiance en vous donc on arrête le focus sur le problème la timidité et on met notre attention sur la solution la confiance en soi ce basculement de mode de pensée va tout changer, en tout cas, pour moi, je vous le garantis, ça a tout changé. Tout à l'heure, je vous parlais de la 13e carte du tarot, et la e carte, celle qui vient juste avant, c'est celle-ci, c'est le pendu, alors ne vous laissez pas impressionner comme on a dit tout à l'heure par l'aspect dramatique de ces métaphores, donc la grande faucheuse et le pendu, ce sont des symboles, et le pendu symbolise notre capacité à changer de point de vue notre capacité à renverser la perspective. D'ailleurs c'est amusant parce que si vous retournez la carte, vous voyez tout de suite que notre pendu a l'air tout de suite beaucoup plus sympathique et beaucoup plus joyeux. Alors le message est clair, si vous voulez vous débarrasser de votre timidité, il va falloir d'abord jouer la 12 et ensuite jouer la 13. D'abord la 12, un renversement d'état d'esprit, au lieu de vous demander si votre timidité a diminué, demandez-vous si votre confiance a augmenté. Ensuite la 13, pour faucher littéralement votre mental de timide, repartir sur un sol neuf et planter la graine de la confiance en soi qui va petit à petit germer et pousser en vous. Alors pour vous aider à installer activement ce nouvel état d'esprit, j'ai deux exercices à vous proposer. Avec un peu de chance, vous ne ferez ces exercices qu'une seule fois dans votre vie. On se retrouve à la source dans un instant pour le briefing concernant ces deux exercices. Donc, je vous ai promis deux exercices. Et le premier exercice consiste à affirmer avec force votre intention de devenir une personne confiante. Je vais vous demander d'écrire noir sur blanc votre intention. « Je désire devenir une personne confiante. » Donc, vous prenez une belle feuille, une grande feuille, et vous allez écrire 100 fois cette phrase « Je désire devenir une personne confiante. » Je ne rigole pas, vous pouvez même l'écrire mille fois si vous êtes motivé. Ensuite, chaque matin, chaque midi, chaque soir, vous allez lire à voix haute cette phrase au moins dix fois. « Je désire devenir une personne confiante. » chaque matin, chaque midi, chaque soir, au moins dix fois. C'est votre ordonnance, votre prescription, et je vous assure, ça marche Si jamais ça grince un peu, que vous n'y croyez pas vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est adoucir un peu votre intention. Par exemple, au lieu d'écrire, je désire devenir une personne confiante, vous pourrez écrire, je désire développer chaque jour un peu plus de confiance. Je désire Développer chaque jour un peu plus de confiance. Pour le deuxième exercice, je vais vous demander de sortir à l'extérieur, dans un endroit que vous aimez bien, plutôt calme, dans la nature idéalement, et vous allez dessiner au sol une ligne. Alors soit vous prenez de la craie, soit vous placez des pierres ou un grand bâton, tout ce que vous voulez du moment que vous représentez une ligne de démarcation. Ok vous allez vous placer derrière cette ligne en position debout. Derrière la ligne, c'est la timidité. Devant la ligne, c'est la confiance en soi. Vous allez prendre le temps, respirer, ressentir. C'est un acte important, un peu comme si vous vous apprêtiez à faire un grand plongeon. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez franchir cette ligne. Mais attention seulement si vous vous êtes engagé à ne plus jamais vous définir comme quelqu'un de timide, mais comme quelqu'un qui désire faire grandir en lui la confiance. Donc quand vous aurez franchi cette ligne, considérez que vous aurez définitivement tourné le dos à votre timidité et vous aurez emprunté le chemin de la confiance en soi. Chaque jour, vous allez marcher sur ce chemin, chaque jour, un peu plus loin, vers plus de confiance en vous. Je vous félicite parce que ce n'est pas facile de changer son mode de pensée. Mais vous allez voir, au cours des prochaines vidéos, je vais vous donner toute une série d'astuces pour construire progressivement plus de confiance en vous. Et vous verrez, vous ressentirez assez vite des résultats et vous en aurez même rapidement du plaisir parce que c'est agréable de se sentir de plus en plus confiant. La décision, de toute façon, c'est vous qui la prenez. Soit vous continuez à vous dire « je suis timide ». Mais vous savez très bien dans quel état va vous mettre ce mode de pensée. Soit vous vous dites maintenant c'est terminé, je décide de devenir une personne confiante. Faites-moi un commentaire pour partager votre expérience. Je réponds absolument à toutes les questions, tous les commentaires. Et n'oubliez pas, la 12, on renverse notre état d'esprit. La 13, on fauche la timidité. Et la 14, c'est la carte de la tempérance, on en parlera dans la prochaine vidéo. La tempérance, c'est une carte de douceur, c'est une carte de patience. On va poser petit à petit de petites actions qui vont permettre de construire la confiance en soi. De petites actions qui vont tout changer.